Hey, hey Salut, j'espère que tu vas bien Moi aujourd'hui, grâce à Dieu, je vais très bien Si tu ne me connais pas, je me présente Je m'appelle Caroline et je suis enchantée Que tu aies pris du temps pour regarder cette vidéo, comme tu l'as remarqué, je ne suis pas seule et je vais laisser mon invité, que tu connais sûrement déjà si tu es un ancien, se présenter. Je m'appelle Audrey, merci Caro de m'avoir invitée. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Viens en Saga, qui a pour but d'aider euh, le couple célibataire, la famille, dans toutes leurs problématiques, autour d'ateliers ludiques, euh, visio, etc., Présente sur les réseaux sociaux, via Sagap et Mariage 39, où je délivre des conseils ouais assez hebdomadaires, très souvent quand même, pour pouvoir aider et apprendre à tout le monde à aimer. Je suis accompagnatrice, aussi coach en relation de couple et aide au célibataires. Là, j'ai tout dit. Tu m'as invité pour qu'on puisse parler de deuil périnatal. J'ai trouvé cela intéressant parce que ça fait partie de mon témoignage de couple. Et c'est un sujet qui se veut malheureusement. Euh, tabou, donc euh, j'ai répondu avec grand plaisir euh, à l'invitation. Et qu'est-ce que le deuil périnatal? Alors le deuil périnatal, bon j'ai pas cherché de définition, mais en fait c'est quand la grossesse ne va pas à son terme, mais que l'enfant n'est plus vivant, n'est plus vivant, n'est plus vivant, parce qu'on peut ne pas aller à terme et que l'enfant soit euh, prématuré. Okay. Moi, je n'ai... Une fausse couche, quoi. En gros, si on veut le mettre dans le langage familier, une fausse couche. Voilà. On va parler de avant. Ok. okay. okay. Est-ce que déjà, euh, tu désirais ou attendais cette grossesse avec ton épée? non c'était une surprise <rire> une bénédiction surprise on n'avait pas prévu ça confirme encore que les projets de l'homme et le projet de dieu c'est totalement différent mais non on n'était pas du tout mais je l'ai quand même tout de suite su que j'étais enceinte parce que j'ai un cycle assez régulier et quand j'ai vu un certain nombre de jours passer, j'ai dit Elie, ça c'est sûr, c'est sûr qu'il y a quelque chose, il y a un être humain qui veut nous perturber positivement Et du coup on a fait le test et le test il a été rapidement positif, c'est pas comme si euh, on fait, à... j'ai pas attendu 3 minutes Ok. C'est-à-dire aussi ouais. à la première goutte <rire> positive, dès que je l'ai posé, c'était positif tout de suite Quand tu as appris la grossesse du coup, quel a été ton premier sentiment Le premier sentiment, est-ce que tu t'en souviens oui, c'est clair. Surtout celui d'Elie. De, de, pour ouais. ceux qui ne connaissent pas Ellie, c'est mon mari. Alors déjà, je vais décrire dé dé celui d'Elie. On était dans une chambre d'hôtel forcément parce qu'on était en visite chez des amis. Mais on dormait à l'hôtel. Il était là, bon, alors du coup, dans là. La... Donc on va mettre ça et temps et temps par mois. Il faisait des 100 pas. Et là, je me suis dit, ouais mais je ne suis pas faite pour ça. Euh, deux secondes. Et après, ça y est. Je ouais. suis maman, quoi. Donc, c'était... Project... Tout de suite, après, tout suite. Tout de suite ouais. le prénom est sorti. Projection, je suis maman. Donc, j'ai commencé à voir qu'est-ce que je ne peux pas manger, qu'est-ce que mm -hmm. je peux manger. Vraiment, pour pouvoir conserver, j'ai pris un rendez-vous direct pour, pour confirmer la grossesse. Euh, prise de sang, sage dans En une semaine, tout a été... Euh... Programmée ah oui, dans si, la tête déjà. Je suis quelqu'un de très organisé, donc du coup <rire> un peu des fois. Donc dans en, en une semaine j'avais déjà massage, massage femme, j'avais déjà fait les cours, j'ai déjà refait les cours, jeté les épices qui, j'avais tout. On est, on était voilà. Mon mari avait déjà pris un deuxième boulot à côté pour okay. qu'on puisse j'avais déjà fait ma liste de naissance pour faire tout faire. en une semaine. ah oui vraiment parce que mon hyperactivité aussi je pense qu'il veut ça je vais très très vite, on s'était déjà projeté on venait d'emménager dans notre appartement donc du coup je me suis dit mince j'ai porté des choses lourdes j'espère que ça va pas parce qu'on venait d'emménager, il n'y a même pas deux, deux semaines après on a appris qu'on qu était enceinte donc euh, je me suis appropriée Ellie lui parlait, parlait lui parlait au bébé euh, chaque matin, papa va au travail, restez là. Yeah. Enfin, voilà, il y avait ouais. toutes les émotions euh, qui sont venues et après, j'ai eu des, vraiment des petits symptômes dès les premiers mois de, de, de, de grossesse. Quoi. Ta fausse couche, tu l'as fait à combien de mois Alors, la fausse couche, je l'ai fait durant mon premier trimestre. D'accord. Du coup, mon premier trimestre, ça s'est fait assez. Après, ah, je ne sais pas si c'est la suite de ta question. Bah, du coup, je voulais savoir si tu avais attendu les trois mois pour annoncer. Non. Erreur, peut-être que je ne ferai pas. Ou pas, je ne sais pas. Si je suis enceinte, ça dépendra de ce que Dieu nous, dit, nous dira, franchement. Tu vois, c'est de la foi. Il y a, y a un, tout, tout un paquet de qui rendent compte. Mais durant mon premier trimestre, je, je l'ai perdu. Brutalement, avant de perdre, je l'avais pas dit à Ellie. Mais je sentais que ça allait arriver. Ah oui. Ouais. La veille. C'était dans la tête ou. Euh, je suis allée aux urgences deux fois, quand même. Euh, des brûlures, un gonflement du vent. Je savais mentalement que cette grossesse n'allait pas aller jusqu'au bout, sans être sûre. Mais c'était la veille qu'on perd de. Mais j'ai pas. Si vous voulez, j'ai pas nourri, mais je vais perdre l'enfant. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer. Mais je n'ai pas nourri. De toute façon, c'est toi que okay? j'ai prié sous mon ventre. Il y a pris mon ventre. Et on rentre à doublé de volume d'un coup. Et c'était trop tôt pour ça. Et beaucoup de brûlures euh, au bas du ventre. Donc, je suis allée et, euh, aux urgences. Deux, trois jours avant d'avoir eu ce, cette idée-là. J'ai vu quand même que le gynéco était un peu trop silencieux. Je trouve. On a laissé passer et du coup, 3-4 jours après, ben on l'a perdu. Je me suis rendue aux toilettes et vous savez que dès que vous êtes enceinte, la première chose que... Déjà, moi, quand je sors des toilettes, je regarde automatiquement. Mais quand tu es enceinte, il suffit que tu aies une goutte de sang, tu paniques. Mais moi, ce n'était pas une goutte de sang, c'était la mer rouge. J'ai crié. J'ai appelé ma mère, Eli appelé... était sur la douche, j'ai crié, j'ai dit maman c'est fini. Eli, il n'a pas vraiment réalisé tout de suite. Il se dit mais non, t'inquiète. Tu sais si c'est un car... si une caractéristique de, de, des hommes euh, parce qu'ils veulent nous, nous rassurer. rassurer. Il dit Eli c'est fini, c'est pas la peine de machin, c'est fini. Mets-toi dans sa tête qu'on n'a pas de Et du coup le temps de fouiller dans les cartons pour une protection et tout ça. Donc, je n'ai pas trouvé. Je suis allée à l'hôpital. Là, c'était compliqué. Là, c'était compliqué parce que le corps médical, je ne sais pas, si, j'aurais bien aimé connaître leur cursus s'ils si ont une partie humaine <rire> ou psychologique. Parce qu'il est toujours dit que tant que tu n'as pas dépassé ton premier trimestre, pour les médecins, tu n'es pas considéré ils vont pas vraiment te prendre en charge parce que, ils le disent hein, parce que tout peut arriver donc du coup, ils, ils vont pas mettre, alors que c'est là en fait, pour moi, tu dois suivre de A à Z, parce que surtout les premiers où c'est fragile et je me suis dit, mon dieu, mais je ne savais pas pendant que je déménageais est-ce que j'ai sauvé trop, mais je ne savais pas les enceintes donc euh, voilà donc je suis arrivée à l'hôpital et euh, déjà aux urgences urgences pour moi, gens ça va vite. L'urgence, ah, ça. <rire> ça va vite. Donc, 4 heures plus tard. De toute façon, il y a une infirmière qui passe. Mais de toute façon, madame, vous avez perdu l'enfant. Oh. Hein. Donc, euh, j'étais en salle d'attente. Moi, j'aurais pensé que... Qu elle Elle mou... Ah, en salle d'attente. Ah oui, mais c'est une fausse couche. Hein, de... Donc... Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Du coup, vous voulez qu'on vous vide ou vous allez dans les toilettes? C'est euh... brutal. C'est brutal. Donc, mon euh, mari qui commence à bouillir, il dit Je vais lui rentrer dedans. Celle-là, je lui dis Non, t'inquiète, je vais aller aux toilettes. Du coup, parce que voilà. Et là, c'était compliqué. Et je pense que c'est là qu s'est à réalisé que c'était la fin. Et quand je me suis levée euh, des toilettes, croyez-le ou, <rire> ou non, je sais ce que j'ai vécu. J'ai vu la petite forme en bloc de sang dans les toilettes, en fait. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai tout de suite euh, euh, suivi sur une appli, tu vois, la forme et tout machin. J'ai vu cette forme dans les toilettes. Tellement j'ai tout vidé qu'on n'a pas eu besoin de, cure, de mettre un truc pour pouvoir, parce que tout était parti. Et la dernière partie qui m'a vraiment, et c'est là qu'elle lit et m'en a vraiment pleuré. Moi, j'ai pleuré de colère, euh, pas envers Dieu, mais envers l'infirmière qui était devant moi. Elle me dit, oui, vous savez, avant trois mois, c'est des choses qui arrivent quasiment à toutes les femmes. Euh, si vous en perdez quatre, cinq, là, on va commencer à s'inquiéter. Et vous savez, quand vous êtes à l'hôpital, on vous donne un bracelet. Mais tenez-le, ce sera un souvenir. Je l'ai regardé, je regardais mon mari et lui me fait un clin d'œil calme-toi parce que je suis assez... Tu peux rentrer dedans je facilement. Je peux rentrer dedans facilement, surtout quand c'est de l'injustice comme ça, je... Voilà. Et après, on est sorti de l'hôpital on a vraiment... Et c'est là que j'ai vu mon mari, mon mari était un petit peu choqué parce qu'on lui a dit, je pleure pas facilement. Et lui, donc on a appelé les personnes à qui on l'a annoncé. Oh. Quand tu étais dans ces toilettes, ces fameuses toilettes, et que tu devais bah, tout vider, quel était-ce que tu ressentais spirituellement par rapport à Dieu Spirituellement, quand j'étais aux toilettes, mon cerveau, au niveau spirituel, s'est mis sur pause. Quand on est à la maison, des douleurs, des douleurs des douleurs, mais des, comme des contractions. Le corps s'est débarrassé de quelque chose d'étranger. Donc forcément, il réagit. Là, c'était compliqué. C'était compliqué. Les larmes, mais à mon grand étonnement, un coup ça allait, un coup ça le pas, un coup, enfin un coup par, un coup ça allait donc ça allait pas. Un coup je pleurais, un coup je pleurais pas parce qu'en soi 3-4 ans après je sais qu'il devait, on avait fait une prédiction avec euh, la Sacham, il devait venir deux jours après mon anniversaire. Alors ça, <rire> et c'est vrai qu'à chaque à chaque à chaque date il y a un petit truc quand même qui voilà. Et du coup le lendemain on s'est mis à geler comme ça on n'a pas demandé pourquoi on s'est dit merci on a dit merci merci euh, pour cette souffrance j'aurais pu m'en passer mais merci quand même et, et là c'est comme si on lisait un livre sous notre vie au bout trois, au bout de deux jours de jeûne c'est comme si Dieu était à côté de nous. Vous savez, l'enfant n'est plus là. Mais regardez un peu l'état de votre vie. Est-ce que si l'enfant était là, vous auriez pu mettre de l'ordre dans ce, que, ce qui ne me plaît pas? Je me suis dit merci. En fait, tu m'as ôté pour gagner encore plus. Et, et quand je dis oh, maintenant que j'en parle, c'est la meilleure chose que Dieu nous ait offert de perdre euh, et c'est pas pour minimiser parce que je vous dis ça là parce que je pleure pas qu'il n'y a pas de souffrance parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure à chaque fois qu'il y a la date il y a C'est compliqué. qu'on me dise guéri bien. et oublie c'est impossible. Vous pouvez pas demander à une maman d'oublier. <rire> c'est impossible. Aujourd'hui des fois ça peut m'arriver de voir ces petits chaussons de voilà. Et c'est un truc que j'ai J'ai gardé et je je sais c'était sur le moment j'ai jeté cette lettre aujourd'hui, mais elle est sous mon ordinateur, je lui ai écrit une lettre. J'avais besoin de sortir ça de moi, parce que j'ai pas mon bébé dans les mains. Donc en fait, je sais qu'il n'entend pas spirituellement, on peut trouver ça bizarre, mais j'avais besoin de faire comme s'il était là. On l'a écrit toutes les, tous les deux. Ah, vous l'avez écrit aussi? était, il était avec moi. Et il y avait une synergie, je savais ce qu'il voulait transmettre et moi je suis bien, je suis forte avec les mots, donc j'ai me ça et je me rappelle de la lettre ligne par ligne, par ligne voilà. Est-ce que cette lettre pour toi c'était une façon de faire ton deuil Non, parce non. que je l'ai faite une semaine après la perte de mon bébé, ça m'aidait de ne pas tout péter dans la tout. maison. Okay. De, contenir de contenir, mais de traiter d'une autre manière, de me donner l'opportunité exprimer mes émotions d'une autre manière parce que voilà mine de rien mon réflexe a été d'aller voir dans les groupes facebook comment les gens je ne pas me sentir seule parce que forcément ma famille m'a épaulé. mais c'est la culture mais c'est bon t'inquiète pas tu l'auras ton bébé euh, il était quand pas, tu... il était pas vivable quoi. Vaut mieux qu'il soit parti là, qu'il soit handicapé après. C'est pas les choses qu'on a envie d'entendre deux heures après la perte d'un bébé. <rire> il y a des personnes qui nous ont, qui m'ont dit oui la prochaine fois tu dis rien. C'est pas ce que j'avais envie d'entendre, mais c'est un réflexe parce qu'on n'a pas envie de te, de te voir mal. Oui. Mais c'est dangereux quand même. Je pense aussi que. On ne sait pas quoi dire. On sait pas du quoi coup, dire. on essaie de dire des phrases qu'on a déjà entendues ailleurs et, ouais. et on répète, pensant faire du bien. Ouais. Mais... Dans ce cas, vaut mieux. Ce bien. que je peux vous conseiller, hein, c'est euh, de dire une phrase. Écoute, je ne sais pas ce que mmh. tu vis. Je compatis avec toi. Dis-moi comment je peux t'aider. Je préfère ne rien dire pour éviter d'être maladroit ou maladroite. C'est tout ce qu'on a besoin d'entendre en fait. Je pense pas que je suis triste au point d'être déprimée, mais j'ai quand même un pincement au cœur. Chaque année quand même, j'y pense, il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Mais je ne me questionne pas, je laisse plutôt Dieu me questionner. Parfois, on est dans le feu, on est dans la sauce. Mais euh, Dieu voit déjà comment le, comment le gâteau va sortir Comment il sait déjà Il voit plus loin Donc il faut juste Aller dans le oui. processus Ne pas accuser l'autre Parce que oui. moi aussi ça m'est arrivé d'accuser mon mari Oui c'est ta faute alors que c'est ta faute Et euh, un jour à la fois Je m'excuse vraiment J'ai rencontré des problèmes d'affichage Du coup la vidéo va s'arrêter ici N'hésite pas à liker à commenter, à partager. Je t'attends fort, hein, mais fort en commentaire. Bisous